Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description ci-dessous. Vous trouverez également un lien pour pouvoir avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que la dépolarisation en préparation mentale C'est quoi cette méthode On n'en avait pas entendu jusqu'ici. Donc aujourd'hui, en tant que fondateur de l'Académie de l'autre performance, en tant que fondateur du process de dépolarisation, je vais vous expliquer ce qu'est la dépolarisation et pourquoi cela va beaucoup plus vite que les autres méthodes aujourd'hui. Donc avant cela, bah déjà, qu'est ce qu'il y a jusqu'ici en préparation mentale On retrouve de la visualisation, on retrouve de l'hypnose, on retrouve de la sophrologie, on retrouve de la méditation pleine conscience, on retrouve des techniques de programmation neurolinguistique plutôt classiques et euh, un tas d'autres outils comme cela, des ancrages, des switches, etc. qui sont issus de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui permettent déjà d'avoir des résultats et d'avancer dans la vie, de voir les choses sous un nouveau monde et un nouvel angle. En revanche, ces méthodes sont limitées puisqu'elles ne travaillent pas directement sur l'identité. Donc bah souvent, comme je vais me le dire, je suis le produit de mon produit. Donc, qu'est ce qui s'est passé avec moi à l'époque avec ces, ces méthodes? Eh bien, j'ai cinq finales de Cheval de France, une seule victoire, non pas grâce, mais à cause de mon mental. C'est à dire qu'à chaque fois que j'arrivais en demi finale, j'étais sûr de moi, je savais que j'allais gagner. En revanche, dès que j'arrivais en finale, eh bien au fond de moi, j'avais comme une faille et dans les, dans les vestiaires. En fait, je savais que le combat, il était perdu. Tout le monde à côté me disait que j'avais le potentiel pour aller chercher ce titre. Et pour autant, bah, moi, je n'y croyais pas et, et ça ne passait pas en finale. Et donc, à l'époque, je me suis énormément formé. Depuis 2010, j'avais fait mes premières séances d'hypnose, euh, première séance de sophrologie, euh, j'avais la méditation. En Équipe de France, du coup, euh, on avait aussi de la préparation mentale. Et tout ça, toutes ces méthodes confondues n'avaient pas réussi à résoudre mon blocage. Donc, je me suis dit OK, bah, attends, je vais me former, je vais apprendre moi même. Donc, j'ai commencé à me former à l'école centrale d'hypnose à l'institut des neurosciences, à l'institut du potentiel humain, chez John de Martini. Euh, je suis même parti 20 jours en méditation Vipassana en 2017 euh, pour aller chercher à des réponses à tout questionnement. Et à un moment donné, en fait, là-bas en méditation, j'ai eu ce, ce, ce moment de, ben oui, en fait, je suis tout. Je suis un être humain ici sur cette terre qui n'est qu'une possibilité. Et à chaque fois dans ma vie, je vais avoir l'occasion de choisir qui ai-je envie de devenir. D'où l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. Et ensuite, à travers une formation avec le docteur John de Martini. J'ai vu qu'une bah, un petit, petite chose qu'il avait faite ici m'a permis de connecter avec tout ce que j'avais appris dans les autres formations. Et j'ai vu ce qui manquait à la préparation mentale classique aujourd'hui. C'est vrai qu'à travers ça, je me suis séparé de mes mentors, puisque je les amenais et je les ai challengés à travers l'hypnose, à dire mais non, mais on peut travailler sur l'identité et en hypnose, on ne peut pas, mais on peut créer autre chose qui va aller travailler sur l'identité. Je me suis séparé avec eux et euh, tant mieux, finalement, ça m'a permis de prendre mon indépendance et de d'explorer toute ma créativité et de tester en 2018 avec les premiers athlètes. Puis vraiment ensuite, en, 2000, en, en mars 2019, où là il y a eu le premier athlète où j'ai bon, trouvé la recette, ça a fonctionné, il s'est vraiment libéré derrière. Un deuxième athlète qui derrière, il s'est libéré, et il, a, il a été le premier à entrer dans l'histoire du BMX euh, en festival international des sports extrêmes. Et donc là, ça y est, je me suis dit, ok, cette méthode-là, elle fonctionne et ça marche. Et derrière, on a eu bah, le premier cas d'école, Michel Comte, qui a été champion du monde, de judo après cinq tentatives. Et aujourd'hui, bah, euh, trois ans et demi plus tard, c'est euh, plus de 500 athlètes accompagnés, c'est quatre médailles olympiques. Donc la dépolarisation, c'est quoi la dépolarisation C'est une méthode qui vient travailler directement sur l'identité du sportif. OK, donc tout ce qui se faisait jusqu'ici travaillait à partir de, de tous les outils que je vous ai évoqués tout à l'heure, mais n'allait pas travailler directement sur l'identité. Donc aujourd'hui, en dépolarisation, on est capable, après un entretien de 30 minutes avec un athlète, de savoir si oui ou non on va pouvoir l'aider à se libérer concrètement. Et les résultats qu'on obtient bah, sont extraordinaires jusqu'ici. Là j'ai l'exemple de Johan qui a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques, qui a été champion d'Europe aussi en 3000 types. Et lui c'est pareil, en fait à chaque fois il n'arrivait pas à performer dans les grosses compétitions, donc il ne voulait plus entendre parler de préparation mentale. Un ami commun nous a présenté, il s'est reconnu dans mon parcours. Et du coup, on a travaillé ensemble et derrière, bam, il a rebattu ses records personnels. Et aujourd'hui, bah, il s'exprime. Il exprime 100% de son potentiel en compétition. Et c'est juste bah, super beau de voir ça et des athlètes comme ça. Aujourd'hui, on, on en a la pelle du coup, bah, une, 500 quasiment. Beaucoup ont expérimenté des méthodes de préparation mentale classiques, qui aident déjà et qui amènent sur de la pensée positive, des techniques de respiration, de visualisation qu'on ne peut pas négliger. Mais par contre, ils ont le changement qu'ils voulaient et qu'ils attendaient depuis un réel moment. Donc la dépolarisation, c'est la méthode pour vous, si vous êtes préparateur mental ou si vous êtes sportif, qui va vous aider à atteindre vos objectifs rapidement. Et deux, si vous êtes préparateur mental, va vous aider à accompagner des athlètes de manière fiable, de manière rapide, de manière prédictive, de manière durable, avec un process qui est clé en main. En vivant cette dépolarisation sur vous, en l'incarnant et derrière, en apprenant les séquences pour pouvoir le faire avec un athlète, vous allez voir que